Hello la Pixie Army J'espère... Je pensais que t'allais dire hello hein. ah bah non, non non non, Faut qu'on le dise ensemble Bah pas... dis-le, je peux pas dîner. Ok. 1, 2, oh, 3... Et le Pixie, Pixie Army J'espère que vous allez bien <rire> Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Betty Bonjour Voilà, donc Betty qui n'est pas youtubeuse... Pas qui, du tout Qui n'est pas fan de Disney mais qui est ma meilleure copine... Oui Voilà Et, que... voilà. Et comment tu fais pour supporter ça tous les jours De quoi toi Que je te mette... <rire> Je ne suis pas fan de Disney! C'est Je t'aime très fort. Tu serais perdu sans moi, de toute façon, euh, faut dire ce qui est. Non mais c'est bien, ça annonce au début de la vidéo. <rire> donc Betty, vous l'avez vu dans deux vidéos: une vidéo High School Musical et une vidéo euh, Once Upon a Time qui vous avait beaucoup plu d'ailleurs. Et donc là, on est sur une vidéo Disney. Voilà Puisque j'ai ramené des trucs improbables du Japon et que je me suis dit qu'on allait tester ça ensemble. Elle porte les oreilles de Lily Magical Ears, c'est la première fois qu'elle en porte, elle a choisi voilà, parmi... j'ai euh... décidé de me mettre à fond, tu vois, quand tu dis ouais. que j'aime pas Disney, bah je fais des efforts au moins. Ouais, Et t'as choisi euh, sur une trentaine de paires, la meuf elle nous a fait tout un défilé, fin <rire> bref... Euh... Bah fallait bien que ça aille avec ma tenue, compensez-vous la Pixie hein, mais on fait en sorte que ça... que ça que <rire> On a toute une pile d'objets à ouvrir et donc ce qu'on va faire c'est que je vais commencer par vous présenter euh, cet objet-ci. Donc c'est un masque pour les yeux. C'est pour ça que je suis pas trop maquillée de la peau. Mais en fait je viens de capter que je me suis pas maquillée la peau alors que c'est un truc pour les yeux. <rire> je me suis maquillée les yeux et pas la peau Je, je sers à rien. Donc, et en fait c'est un masque chauffant. Mais oh c'est ça donc euh, avec de la lavande. Donc Betty ne veut pas essayer ce que je comprends euh, J'ai la peau très fragile En fait elle m'avait vendu ça comme un truc pour la peau Et j'ai la peau extrêmement fragile ouais. et qui fait vite des allergies Donc euh, si vous me voyez pleurer et tout Donc du coup je vais essayer de le garder pendant toute la vidéo Du coup, vous voyez le niveau d'investissement quand même Et de sacrifice pour vous la petite armée. Du coup j'ai acheté ça au Disney Store Il y a deux modèles donc il y a l'Otso Et euh, les aliens oh, Regarde moi comment ça se présente quoi le truc Attends mais t'en as un pour chaque film. Non non mais ah bah non mais non. Euh... Bah non pas hein. pour chaque élève genre tu le déplie <rire> oh, c'est vachement épais ça ressemble ah. à je pense on dirait des couches tu sais des on dirait des serviettes ser ser hygiéniques <rire> <avec ça. rire> tu mets ça dans tes oreilles au <rire> dessus des oreilles tu crois mais je pense oui pour que ça s'accroche là attends non mais c'est euh, tellement si, improbable attends attends attends <rire> non mais en fait ce que je comprends si, pas c'est Mais c'est pas chaud là est-ce que tu crois qu'il faut que je mette ça au micro ondes là c'est mais c'est en japonais. Qu'est-ce que tu veux que je <rire> sache? Voler, pas hein. Franchement, j'ai grave envie d'essayer, mais si après la maison saute. Euh... non, non, ouais, non, là, non, mais... non, non, non, non, non, non. Ah ouais, c'est chaud. Ah, c'est chaud. C'est déjà chaud alors. Mais ouais, mais comment ça se fait que c'est chaud alors? Attends, que... mais c'est que... se garder combien de même temps sur le. Bah écoute, on va dire le temps de la vidéo. Ouais. Oh, je peux plus. En plus, c'est en accord avec les oreilles. Est-ce que vous avez vu ce match? Parfait. Bah, pas du tout. C'est les oreilles de Tiketak. Mais oui, mais c'est <rire> rose là comme là. <rire> Eh hey mais c'est chaud ouais, mais c'est bien, ça me rassure parce que du coup il n'y a pas de produits qui rentre dans la peau et tout Ça doit juste voir. détendre le visage et Les gens vont croire qu'on fait une vidéo sur Zorro, pas du tout <rire> Donc pendant que je porte cette chose, <rire> oh, peux plus. je te propose de déguster puisque nous avons beaucoup de, mmh. de produits à manger Il y en a voilà, un qui te donc... tente en particulier Des trucs, des espèces de chipster là, le, le... avec Doctory ouais, Ça là. Ouais, c'est ça lui ouais. ça Ouais, alors euh, ça ressemble à des chipsters euh, verts <rire> J'espère que c'est pas au wasabi hein. Ah là, les deux Eh mais ça chauffe de ouf. <rire> elle va, elle ah, va transpirer dans pas longtemps. Ah mais de ouf. Tu sens ou pas Bah grave, mais... ah mais oui. Mais en, je en avis, que que que tu vas pas garder ça de perds bien. Non, non, mais si, bah si, il faut que je teste les bienfaits, mais je pense que c'est pour défendre. Mais sais, Par contre là, elle... tu vas te retrouver partout. Bah c'est pas grave, écoute, <rire> je le lirai. Hein. Alors... Attends, est-ce que c'est encore là ah, oui, ça, ça, mon... ça Ça <rire> comme Oui, alors en fait, Petit a un... J'ai une... En fait.. Non. Dis la vérité, la vérité c'est qu'Aurore a cette fâcheuse tendance de tomber malade, pourquoi Parce qu'elle mange des <rire> aliments périmés. Et donc, donc Du coup, elle oui, est bien que moi je fais très attention parce que bon... On elle a est un problème bon. avec le premier Alien, meuf. <rire> Il avec un oeil. Moi je vous montre un du coup. Oh c'est pas bon. Non c'est pas bon. <rire> c'est pas bon du tout. C'est pas bon mais j'arrive pas à analyser ce que c'est. Du barbecue C'est improbable. Ça c'est... Oh ah, c'est vraiment pas bon. Non c'est dégueu. Putain t'en remanges. <rire> non, elle, dit, elle, elle, elle est là, non, c'est pas bon. Non par, euh... non, par contre, ce qui est pas cool, c'est que il y a vraiment rien dans le paquet. Hein. Bon après, c'est bien parce que du coup, on va pas trop gâcher de nourriture. Mais, oh oui, euh... bah, je sais pas, peut-être un euro 52 euros, hein. Donc ah oui, quand que, même. Euh, oui, oui. C'est cher okay. quand même. Bah, en même temps, t'as acheté ça à Disney hein. non Pendant qu'Orphée dit que c'est pas bon, elle continue de manger la, la chips. <rire> c'est euh, confinal. Euh... Par contre, le truc qui est horrible, c'est qu'on a plein de trucs à manger. Et que je pense que le mélange des goûts, ça va être ouf, folie. Bah, en fait, ça, sur le coup, c'est pas très bon, mais après, ça laisse pas de goût dans la bouche, celui-là, en tout cas. Alors, en fait, ça, c'est des Clear Files. Donc, c'est le truc que j'ai oublié de vous montrer dans le haul. Et euh, en fait, c'est des Clear Files mystères. Donc, en fait, il y en a 3. Et à l'arrière, donc vous en avez 12 à collectionner, puisque c'est sur le thème des princesses et des héroïnes, et euh, on s'est mis d'accord avec Betty en fonction du personnage de qui récupérerait les clear -by. donc j'espère que ça va être les miens Du coup, ouais. toi tu veux avoir qui Aurore et Pocantas Ok, et moi je voudrais... Bah, tous les autres <rire> <rire> Soyons vrai... clairs. Mais j'aimerais beaucoup avoir clochette mais avec ma chance légendaire Oh trop bien Moi j'ai la belle euh... Vas-y, on leur montre Mais du coup, je sais pas... Vraiment... Ah, c'est des petites pochettes Ouais, et en bien. fait, après tu mets des produits... Du coup, là, t'as Belle... Voilà... Et après, -Neige. Ouais et après de l'autre côté t'as différentes euh... scènes du dessin animé. Voilà. C'est plutôt joli hein. oui Franchement j'aime cool. bien. C'est très joli. Et ça, ça coûte pas très cher. Enfin pas très cher. Ça coûte euh... 2 euros. Bah voilà. Un peu moins. Mais sachant que c'est pratique, ça va. Parce oui. que tu mets plein de trucs dedans. Et du coup, il en reste un dernier. C'est l'ouvres ou rouge Oui Allez. <rire> c'est la petite sirène. Ah ça c'est cool. Ah bah je suis contente, du coup c'est moi qui ai les trois. Bah oui mais il est beau Oui, il est très joli, ouais. Franchement, lui, il est joli. Je vous montre. Ah, ah. Ça, ce sont euh, des chocolats. où vous pouvez avoir des petites tsum tsum. Donc je pense que ça, logiquement, ça devrait pas être mauvais. Moi je veux le plus tôt. Bah ben, on va voir qui on a hein. Moi je sais pas. Je suis. Tant que j'ai pas Mini, parce que si j'ai Mini, franchement, je vais faire un grave la gueule. Je <rire> vais tellement rire, <rire> C'est bien, regarde, les emballages, ils sont Tsum, -tsum aussi. Ah bah oui, là c'est l'extraterrestre après t'as quoi. Là, là t'as Mickey. Mickey. Y a ta Et vie. Mini. Tu crois que dans l'œuf euh, c'est. J'espère que c'est pas représentatif du. Du coup j'ouvre le, le Mini place. hein parce qu'il faut bien rire. Vas-y moi j'ouvre le Mickey du coup. Si c'est Mini de toute façon tu repars avec. Oh ah, ah c'est B Max Ouais. Les autres t'as quoi Attends, je sais pas. On que t'as des d'ici. ici. Ouais, t'as des ides. Mmh. Ah bah merci pour le spoil. <rire> Souris non, non, non, moi j'ai envie d'ouvrir l'autre du coup Bah vas-y on ouvre l'autre <rire> On est des bébés hein nous, nous on est les meufs genre tu nous offres trois euh, Kinder surprise On ouvre les 3 jouets et après on ah. voit pour la bouffe Tu l'as choqué la l'alien là Oui, ah ça je suis contente par contre Attends je suis en train de regarder, tu sais c'est comme les jouets Kinder en fait Qu'il a les, mm, les possibilités Ça se trouve il n'y avait même, même, même pas mini. Mais il n'y avait pas Pluto <rire> Il n'y avait pas mini. il n'y avait pas plus tôt Mais c'est trop bien il n'y avait pas mini. Donc vous pouviez avoir Mickey, Donald Clochette ah, bah, bah. Franchement je, suis, franchement je suis surtout contente d'avoir les aliens. Mmh. B Max, Lotso, Olaf et Daisy, ouais. C'est marrant qu'il n'y avait mmh. pas mini. Mmh. C'est rare qu'ils proposent Mickey et pas Mini, ils ont tout mmh. compris. Ça peut -être, peut -être des ils peut-être peut-être déjà. Mais surtout qu'il y a Donald et Daisy quoi C'est le slogan de <rire> quel Truc, ça ils ont <rire> tout compris. C'est pas free J'ai acheté cette boîte, mais j'ai pas acheté cette boîte parce que j'avais envie de manger ce qu'il y avait à l'intérieur. Je la trouvais juste très jolie. Donc du coup maintenant on va devoir euh, goûter ce qu'il y a dedans. En fait, je trouvais qu'elle était jolie pour mettre les oreilles. D'ailleurs je ne sais pas si. Ça rentre pas. <rire> ça, non, bah, euh, tu es ce, très optimiste ce, hors, euh... ce plan est un fail il y a, il y a, il y a un moment où il faut arrêter. et du coup je l'avais acheté pour ça et elle est de, elle est toute en carton enfin, elle est pas ouf niveau qualité en plus et euh, c'est garni de nourriture parce que là bas ils vendent pas les boîtes avec rien dedans donc euh, je ne sais pas quoi manger je t'avoue on peut choisir au moins bah de toute façon on peut leur montrer déjà parce que ça je ne oh, sais pas ce que ça mais ça a euh... pas l'air bon en fait ça, ça ressemble à ça ah là il y a des sablés, il y, y a des palmiers donc ça je ah sais oui, que je vais On essaye ça aussi hein. Euh... Bah on est obligé de manger ça oui. Ça c'est quoi C'est des sablés non Ces trucs-là. Là. Ça a l'air d'être un truc salé ça. Faudrait ah, qu'on il... commence Ah pas. ils sont beaux ceux-là Regarde c'est le, le, château, le château de Tokyo. On commence par ça, je pense, parce que ça doit être salé ça. Tu crois oui, Par contre, ça trouve Tu veux que... que moi je goûte Toi tu goûtes celui-là et moi je goûte celui-là Vas-y. Ah, je sens déjà l'indigestion là, tu sais, le mélange de toute la bouffe euh, dans le ventre là. Par contre, ça, j'ai pas hâte de le manger. Hein. Non, c'est sucré, euh... en fait. C'est sucré ouais. J'ai pris le vanille, vrai. du coup. Ok. Ah, il y a des goûts. Bah, moi, je goûte le château. C'est pas fameux, hein. <rire> ça sent du oh, Ça sent fort, le truc que je viens de prendre, là. Ah, qu'est-ce que c'est En plus, moi, <rire> je suis vraiment Ravie d'avoir pu ça, les gars, ravi. <rire> moi, c'est chelou comme goût, hein. Bah moi aussi, c'est un une l'espèce de, vous savez, euh, du glucose un peu chimique euh, Du glucose, ah ça m'a ça pas du tout venu à l'esprit de... Est-ce qu'il n'y aurait pas marqué en dessous Un espèce de sirop, oui Non, toujours pas Je sais pas ce que c'est, moi Il y a de la fraise chimique, ça c'est Oui voilà, c'est ça, un sirop de fraise un peu... Moi euh... j'ai de la fraise chimique Ah vous j'aime pas le Ah c'est Ah j'aime vraiment pas Mais c'est très sucré, hein, les trucs du... Ça pue, hein. hum. Je veux pas qu'on en mange un pour deux parce que euh, franchement... Euh... Oui bah c'est que... Ça a l'air trop mauvais. <rire> <rire> ah oui, t'as voulu faire ça. Ah, oh, ça a fondu. Eh, hey, on n'a pas regardé la date de péremption. Oui, mais elle est marquée en japonais, je crois. Bah oui, elle est périmée. Ah bon Ah mmh. non. Bah... Où tu vois que c'est périmé 18-12, 2018. Putain, chat, je viens de vous faire un truc mais attends mais c'est pas possible j'ai acheté ça le mois dernier mais c'est normal il y a plein de c'est bourré de sucre regarde, ça, on a une espèce ouais de bah, de sucre. Non, non, bah hey, on prend pas vous le risque voyez, vous voyez pourquoi je dis qu'il faut vérifier à la date de péremption parce que cette demoiselle ne vérifie rien mais en fait, en fait je pense pas que ce soit le 18 décembre je pense que c'est regarde le 8 décembre 2018 et bah c'est encore pire parce que j'allais <rire> dire le 18 ça va euh, ça fait que quelques jours on va pas toucher à ça la oui, base hein, hum. je pense que vous comprendrez pourquoi bon donc euh, après avoir goûté un truc périmé hein, <rire> Je vous avais prévenu en début de vidéo! Je <rire> vous avais dit que ça allait terminer comme ça! On va tester autre chose! Tu veux tester la boisson? Oh là là, j'ai pas du temps envie de boire ça, mais. Euh, vas-y, vas-y, donne. <rire> Pour faire passer le goût du périmé! Alors, euh, c'est du soda, hein, c'est pas une boisson étrange. Hein. Oui, mais attends, euh, regarde aussi la date de péremption. Mais je te rassure c'est pas du parfum ou... <rire> ou un truc comme ça En fait j'ai acheté ça dans la boutique Alison Wednesday qui est à Rajuku Et en fait ils avaient plein d'articles un petit peu comme ça Il y avait plusieurs couleurs et je trouvais que celle-ci c'était celle qui faisait le plus à l'Isoper des merveilles Et en fait ça se boit pour de vrai C'est bon à la tienne Attends, Je vais chercher que... des verres non J'ai pas de décapsuleur Merde On <rire> <rire> est bien C'est mort là t'arriveras pas hein <rire> Je peux pas faire ça avec mes ma doigts Bah je ne pense pas Non non j'ai pas de décapsule J'en ai marre de cette vie, vous voyez ce que je me trimballe ouais, Tous les jours que cloupe. Dieu fait, voilà Cloupe, je pensais que ça allait sourire, mais non, regarde Ah oui, bah oui, cloupe. Oh, bah oui <rire> Cloupe et tout s'ouvre, cloup Bon, et bientôt, nous n'allons pas boire Voilà, vous pouvez admirer la couleur, mais oui, personne oh ne le boira, parce qu'il n'y a pas de décapsule ouais. Voilà, Cloupe Et bah non <rire> Même avec un cloupe, ça ne marche pas donc le prochain objet, c'est une bougie que j'ai achetée au Disney Store et que je trouvais très très belle. Alors je vous avoue que je me suis posé déjà petit en la question de quelle odeur ça allait avoir. Et surtout ce que ça donnait quand ça allait brûler parce que c'est une substance qui est assez bizarre à l'intérieur. Et donc Betty a décidé qu'elle allait peut-être la récupérer. Donc, voilà, euh... ce que j'aime beaucoup c'est... Vous pouvez pas la voir ici mais on vous montrera tout en close-up et c'est vraiment très très mignon. Et ça sent les toilettes. Oui. Alors, ça sent le air -week. Voilà. Euh, la bombe des toilettes, vous avez une petite idée de quoi ça... T'es sûr que tu veux toujours récupérer par oui. contre il euh, y a un truc qui me perturbe meuf, c'est que bon déjà c'est en gélatine mais il n'y a pas de mèche Oui Oui, oui je pense que comme d'habitude tu n'as pas fait attention que... <rire> que il y a le... Que... <rire> <rire> je sais pas si ça se voit si. Ce n'est pas une bougie, c'est enfin, une LED, bougie une... LED C'est une fausse bougie en fait, voilà et je suis toujours aussi convaincue, j'adore! Alors, ouais, bah moi j'aime pas en fait, parce que moi ce que je voulais c'était mmh. une bougie. Alors, c'est vrai qu'elle est très jolie, du coup, euh, bah tu te dis, bah t'as pas forcément envie de la faire brûler et tout, mais euh... c'est pas <rire> le concept quoi! Ça, j'ai acheté ça euh, au Tokyo Disneyland d'Hôtel Ok, bon, c'est des tout... biscuits alphabet, toujours à la date de péremption madame, n'oublie hein. pas ce détail! 2019. Voilà, parfait. Mai 2019. Allez. allez. Et j'aime bien les emballages de Noël. En plus, c'est bien parce que tu vois, on peut en ouvrir un et après, une n'a pas de choses. Je pense que c'est. Tu dis sucré ou salé, toi Moi, je pense que c'est sucré. Moi aussi. Moi qui suis pas sucré, autant te dire que je suis ravie là. Hein. Donc, on est sur Donald. Ouais. Il y a des dessins dessus. Ah, j'ai dingo. C'est comment tu sens avant de manger. Genre. Euh... Ouais, c'est salé. Ouais, mmh, c'est salé. C'est pas mauvais. Étonnamment, on a, on a enfin une bonne découverte. Franchement, c'est vraiment bon, ça se mange pas enfin. <rire> Parce que rien ne se passe comme prévu encore dans cette vidéo entre le truc pérumé, les clear files, c'était pas ce qu'on voulait. Euh, <rire> la bougie qui n'est pas une bougie. <rire> Grave. Le seul truc qui est bien c'est qu'on n'a pas eu Mini dans les Tum Tum Mais oh, euh... toujours revient la pauvre Mini. est-ce mais... que tu peux arrêter de la harceler Prochain objet la Pixie Army, euh, objet que j'ai trouvé très drôle et qui était en promotion au Disney Store Sinon je pense que je l'aurais pas acheté parce que ça se vendait 14 euros Il était hors de question de mettre ce prix là Alors euh, c'est un objet Alice au pays des merveilles et c'est un gloss mais qui brille dans le noir <rire> J'ai trouvé ça trop marrant, genre euh, on va avoir une bouche euh, blanche ou rose Enfin on va voir, mais du coup, du coup on a tous les deux quelque chose sur les lèvres, on va le mettre par dessus On va voir déjà si c'est transparent ou pas Ah bah. Oh ah, j'aime pas du tout ah, la texture bordel, moi je me mets pas ça Oh regarde C'est avant du rêve Je peux pas faire un close up là dessus, c'est horrible Alors euh, vous ne voyez pas mais euh, c'est absolument pas glamour Et ça, en fait ça se... comment vous dire Ça s'étale pas bien si vous voulez, il y a... Il ouais, y a un gros tas de roses Il y a un gros tas de roses, putain ça colle ah je sais pas Non mais écoute, je suis le cobaye du, depuis le début de la vidéo, on ah, va y allons-y Attends, comment est-ce que je fais pour m'appliquer du rouge à lèvres sans rien Tu veux que je le mette <rire> Vas-y, je t'en prie wow. Même le pinceau est chelou, regarde Bah grave C'est grave Quelqu'un est mort <rire> Son âge Quelqu'un a mangé les gâteaux périmés <rire> J'ai envoyé ça à mon voisin du bas C'est pas le nouvel an Non, c'est méchant oh. Est-ce que, est que ce n'est pas toi, Oui, ta splendeur mais... Est-ce <rire> <rire> que la Pixie ne connaît pas ce côté de toi Ah, ça dégoûte Bah... C'est très désagréable, hein. Ok. Oh oui, mais ça ne s'applique pas bien, je t'en ai mis en dessous des lèvres sans faire exprès tellement ça s'applique mal. <rire> non, mais c'est très désagréable. J'ai l'impression que t'as appliqué cette scie à la spatule à crème. Mais c'est une spatule <rire> Pas du tout <rire> Ça marche pas du tout, voilà. Euh, comme vous pouvez le constater, il n'y a rien. Ni sur les mains. Non, Par contre vais. on aperçoit encore ton masque, donc oui. euh... je suis dégoûtée, moi je voulais qu'on voit mes lèvres briller et tout, y'a rien du tout publicité, les gars, publicité mensongère, gros fail, je trouve vous, cool. cool. donc euh, résultat <rire> de ce rouge à lèvres c'est un immense fail, hein. <rire> c'est <rire> tellement chelou que ça avait collé jusque là, Enfin, c'était admirable, après ça fait un effet glossy sur les lèvres, mais alors euh, Betty a compris autre chose sur le produit, apparemment en fait ça ferait juste une couleur différente sur les lèvres, voilà. voilà mais après on sait pas hein, parce que vous savez le japonais nous euh, bah... ouais on n'est pas très familier tout voilà. ça hein. <rire> mais bon et donc du coup il nous reste pas mal de nourriture à tester hein bah, 3 ça je pense que ça a quasiment le même goût que ce qu'on a goûté tout à l'heure mais avec du chocolat Ouais. donc bon, euh, bah bon. on est reparti il hein. y a des dessins par contre ça c'est ah, cool arrête ah, de me le dire mais oui mais j'ai pétant sur le mien je suis choquée c'est un personnage qui est jamais représenté en France Ouais c'est ça c'est des pépites c'est bien simple. ça ce sera mangeable oui puis c'est tout petit je sens pas elle nous a acheté des bonbons qui piquent enfin c'est ce qu'elle a dit parce que tout est genre japonais alors là... je pense que c'est des bonbons qui piquent vu à quoi ça ressemble et euh, ça j'ai acheté ça au 100 yen shop le tout un euro euh, <rire> je voilà gage de qualité <rire> <rire> mais en fait je suis pas sûre que ça pique parce que derrière il y a les fruits enfin là comme ça ça a la consistance des pastilles pour la gorge hein. Ah, ah c'est sucré Moi, c'est un oui, le goût du... multivitamin. ça le, le goût du Ça se mange ou ça suis <rire> Moi, c'est un goût euh, pastille pour la gorge. Euh, Dégoût. Non. <rire> non, mais très sucré, sirop pour la toux, tout ça, euh, la fraise. <rire> le truc pour les enfants. Oui, c'est très précis, tu vois. <rire> Donc, je vous présente le dernier objet qui se mange qu'elle a acheté je ne sais où alors bien <rire> évidemment je l'ai acheté pour la boîte hein. je... voilà parce que ai en très... et je l'ai acheté à euh... disney store ça a l'air bon hein. Ouf ça fait envie on mmh. dirait des meringues je pense que c'est ça au chocolat non bah, il y en a plusieurs couleurs par contre le... j'aime bien le, le logo à l'arrière on en a des blancs et on a des roses voilà. et ça ah, oh bah t'as des autocollants. Ah oui, mais ça c'est en fait, c'était pas dans la boîte. <rire> J'avais pas les <rire> Je démissionne la pute, Mais oui, ça a l'air d'être des meringues. Mais... Toi aussi, c'était pas dedans Ah non, c'était <rire> pas dedans. Je savais comment mettre. Attends, j'enlève. Ah oh, oh, putain, regarde. Oh, T'es rouge de ouf. Hein. Je suis rouge. Ça se voit pas à la caméra, mais. Mmh. Euh... Ah, par contre, ça a aspiré genre. Euh... Tout ton mascara. Euh, tout ton. Tout mon eyeliner. Ah, merci, je t'aurais vu. Voilà, je suis une nouvelle personne. Renez-vous pour euh, goûter cette espèce de truc. Mais je sais que je vais pas aimer vu que j'aime pas le sucré. Moi surtout après le bonbon. Une gaufrette. Une gaufrette maintenant. Non mmh. pas. Plus <rire> les barres énergétiques, là, tu sais, donne pour les gens qui veulent maigrir là. J'aime grave pas. <rire> oh, moi j'ai hâte de goûter. Oh, Berk. <rire> cette vidéo ça va être n'importe quoi mais... bah oui bah c'est ça qui est drôle <rire> on a enfin fini le bonbon du coup je goûte moi aussi du coup la saveur blanche et donc, verdict. C est c est bon verdict c'est beau bien censé être de la vanille ou plutôt, plutôt chocolat blanc je pense ouais, ouais c'est pas fameux on a <rire> fini la bouffe alors euh, donc pour ce nouvel objet nous avons besoin de la clochette le petit amour <rire> Donc quand j'étais à Akihabara euh, j'ai acheté un chapeau pour Clochette qu'on va lui essayer. Vous voyez elle est ravie. Voilà elle a du chapeau. Ah <rire> ah, ah, oui. Si la or, oh, je peux plus. La pauvre <rire> oh, oh, oh la, la pauvre. <rire> Alors Clochette n'est pas très contente. Elle a une fierté. Ah. Elle <rire> est oh. partie chercher les chats <rire> ouais. Elle aime pas qu'on tourne je te jure c'est vrai, elle est grave vexée. Oh, elle est fière la pauvre Clochette. Donc bon, voilà donc la tête de... Regardez comme elle est mignonne. Non, arrête de rire, elle va, elle va pas être contente. <rire> regardez comme elle est mignonne, oh là, là Je l'aime très fort, mais là faut quand même reconnaître qu'elle est sacrément ridicule. Oh, allez on lui enlève. de oui. peine. Voilà, voilà la voilà, voilà, voilà, princesse. Oui, parce que c'est la marine de Clochette, alors oh. on se bien. Allez, mais je au revoir ah Ça va Ça va, ça va elle t'a crié... Elle t'a trouvé le collant Oui <rire> Je peux plus En fait, elle s'est vengée, du coup, elle a trouvé le collant de Betty. En même temps, euh, Aurore l'a lâchée en mode vas-y, casse-toi Non, non, non c'est juste qu'elle tenait plus mais du coup, j'ai pas forcé. Euh, voilà. Bon, et donc, du coup, le dernier objet, c'est l'objet le plus insolite de cette vidéo. Et alors, j'ai acheté ça dans euh, la boutique Tout à 1€. Euh, et en fait, comment présenter ça, sérieux C'est une couche pour les toilettes. Ouais, en fait c'est ça, c'est euh, un espèce d'adhésif qu'on met sur les toilettes pour que ce soit plus bon. Plus, plus doux, plus doux, voilà. Pour le tampon. Alors, vous vous en doutez, on va pas le tester. Enfin, donc, on va le tester, mais pas nous. On enfin, va va mettre, pas, euh... on va pas le vous montrer plutôt. On Alors, va le mettre directement sur. Euh... Voilà, mais on va le mettre sur les toilettes, donc vous allez pouvoir découvrir cette pièce mystère euh, de mon de, de, de chez moi. Donc voilà ce que ça donne, et euh, maintenant je vais vous emmener dans mes dans dans les les toilettes, toilettes, endroit que vous n'avez encore jamais découvert chez moi. Donc voilà donc c'est autocollant et en fait comme on n'a pas les mêmes toilettes que les japonais en fait ça dépasse Ça dépasse, ça dépasse <rire> Du coup ce n'est pas forcément un achat que je vous recommande puisque n'ayant pas les mêmes tailles de toilettes bah. Voilà c'est un peu chelou du coup mais bon on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a C'est bien c'était ouais, la seule pièce de chez moi qui n'était pas thématisée Disney et ben, Bah maintenant, voilà <rire> ça y est Mais maintenant, je pense oui. que ça va être chaud parce que là ça dépasse de ouf hein. Bon, et donc vu que je suis un peu sadique, je vous propose également un concours avec ceci à gagner. Donc c'est un livre, Alice au pays des merveilles, qui est de la même collection que la bouteille qu'on n'a pas pu boire. Et en fait, à l'intérieur, il y a de la bouffe. Donc je me dis que c'est de circonstance et vous avez toutes les conditions en barre d'infos. Bon alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette dégustation Quels sont été le meilleur le pire très très mal au ventre, que tous les mélanges sont pas forcément évidents. J'ai aimé les tout petits gâteaux, que ce soit au chocolat ou même salé. Après le reste. Le, le passage le plus difficile a quand même été les, les gâteaux pas, pas, pas encore plus bon quoi. Qu ouais, ça a ça été difficile ça. Mais je vous avais prévenu, hein, je, je savais que ça allait arriver. Et puis non, non, bah, écoute, c était, c était drôle, mais écoute, c'était drôle, on a bien ri. Ah, ah bah ah, ça, ça, plus, on, a, on, ça a on a bien ri. Bien ri. Euh, ouais. Moi j'ai bien aimé les, les petits biscuits salés, mais forcément, vu que je suis bec à sel, euh, voilà. Sinon, euh, je trouve que le masque Lotto c'est plutôt une bonne surprise parce que j'avais vraiment peur que ce soit un produit et tout, vu que j'ai une peau qui réagit beaucoup. Mais je trouve ça plutôt cool. Euh, là au moment où on tourne, et eh bah ben, écoutez, c'est encore chaud et ça fait trois quarts d'heure que je l'avais euh, sur le visage. D'ailleurs c'est même plus chaud que tout à l'heure je trouve. Mais c'est peut-être que c'est réutilisable. N'hésitez hein. pas à nous dire dans les commentaires quel objet euh, vous a fait le plus rire, celui que vous auriez préféré <rire> essayer, notamment celui de Clochette. N'hésitez pas à encourager Clochette dans les commentaires parce qu'elle a vraiment vécu un moment très difficile. <rire> et euh, en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous la pixie army, je vous aime très fort. Bisous bisous bisous <rire>